Wow. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. J'ai transcendé la douleur. de l'ensemble Le téléphone a fini de sonner Je te rends le temps des regrets Il n'existe plus J'ai transcendé la Doloresse